Je m'appelle Namal Marder, je suis responsable des projets collectifs et communautaires au Comité de la Samaritaine. C'est la Régie foncière qui a proposé de réinvestir un espace qui a été complètement laissé à l'abandon pendant plusieurs années pour créer un espace convivial et communautaire. Le Comité de la Samaritaine a contacté les habitants du quartier et nous leur avons proposé de réinvestir cet espace, mais à eux de voir ce qu'ils voulaient en faire. Ce qui en sortis, est sorti, c'est potager, potager, potager. Ça permet aussi de recréer du lien social et de se réapproprier l'environnement. Un des subsides que nous avons reçus est le subside Agenda 21 pour mettre en place aussi bien des réservoirs d'eau, de récupération d'eau de pluie ou acheter du matériel comme des binettes, des petites pelles, donc du matériel de jardinage, du petit matériel de jardinage, ainsi que du bois pour créer deux composts différents. La particularité de ce projet-là, c'est que c'est un projet intergénérationnel, euh, interculturel et aussi euh, de, de genre social varié. Donc, euh, il y a des petits, des petits bouts entre 6 et 12 ans qui viennent, on a euh, des personnes qui ont à peu près 70 ans qui viennent, donc, euh, donc ça représente bien le quartier en fait.